Yvan, c'est un feu et un vœu. V, feu, feu, vœu. Vent, c'est feu, veu. Yvan, c'est un feu et un vœu.